Bonjour à toutes, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer d'une pose somme toute assez basique, c'est à dire avec un bombé, donc là mes ongles ont bien repoussé, euh, donc des ongles en bombé avec un C-curve peu important jusqu'à une pose d'ongle qui va avoir un C-curve bien plus important avec... Donc un ongle très fin. Donc vous allez avoir vraiment euh, toute la technique que j'utilise pour justement euh, réaliser une pose euh, professionnelle. Voilà, à la différence de là où on a vraiment quelque chose de plus basique. Alors c'est très bien aussi, mais là on est vraiment sur un gainage plus classique. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus travaillé vous aimez bien avoir le dessus relativement plat ben voilà je vous montre tout ça dans la vidéo et vous allez voir que je vais vous montrer également comment avoir un ongle très très fin sur l'avant et des jolis parallèles voilà on voit ça tout de suite dans la vidéo donc je vais vous montrer comment redresser cet ongle et faire le remplissage en même temps donc on a commencé par repousser les cuticules et euh, déjà voilà retirer un petit peu euh, la cuticule on va maintenant passer le cleaner pour, euh, pour faire en sorte bah, que les ongles soient bien bien cleanés donc on enlève tous les corps gras ça c'est important on peut passer avec un carré de cellulose pour euh, pour enlever le surplus et donc quand on voilà, quand on a traité les cuticules ça j'en parle dans d'autres vidéos hein. j'ai pas mal de vidéos où je vous montre la préparation de l'ongle ça c'est très important d'avoir une bonne préparation on va pouvoir appliquer le produit de base donc je vais utiliser la base Epless Clear alors l'objectif hein, c'est vraiment de passer d'un ongle comme ça qui va un peu piquer, euh, piquer du nez et qui va aller vers le bas à un ongle vraiment beaucoup plus plat avec une forme plus en C-curve sur l'avant Là on voit que le C-curve est très léger, on est plutôt sur un gainage et là on a plutôt un C-curve euh, qui va être plus important sur les ongles qui dit ces curves dit également donc euh, voilà plus de des ongles plus plats donc si vos clientes préfèrent ça ou si vous même vous préférez ce, ce type de pose et eh bien c'est ce qu'on va voir vraiment dans la vidéo donc avec le avec mon, mon produit donc de base c'est à dire ma rubber base clear je vais la passer essentiellement sur le haut pourquoi Parce que j'ai pas forcément besoin de la passer sur tout l'ongle, étant donné euh, que ben, c'est pas nécessaire. Là il y a le gel qui tient très bien, donc on la passe uniquement ici. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup beaucoup. On va aller jusqu'à la cuticule sans la toucher, ça c'est très important. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient. D'ailleurs, si tu n'as pas encore suivi la formation offerte de 7 jours, j'explique vraiment euh, comment euh, bien faire toute cette étape de préparation des ongles. Donc là, tu sauras vraiment le faire. On va catalyser pendant environ 30 secondes à 1 minute. Voilà, maintenant que mon ongle a catalysé, je vais me servir du film de dispersion. Alors, qu'est-ce que le film de dispersion C'est le film collant, donc qui reste à la surface de l'ongle. C'est normal, hein. souvent on me dit l'ongle n'est pas sec euh, Oui c'est normal, c'est le film de dispersion Et ça permet justement de bien faire agripper ce qu'on va mettre par dessus Là en l'occurrence je veux mettre voilà, des petits pigments par dessus Qu'on appelle également des petits flecs Voilà tout simplement Et euh, parce que je veux repartir un petit peu sur la, même, euh, sur la même pose Donc je vais venir les positionner Et ils tiennent vraiment très bien puisqu'on a ce film de, de dispersion Donc je les appuie dessus et puis après je viens légèrement les, les dégrader vers l'avant Alors j'aime vraiment beaucoup cela parce qu'en fait ils changent de couleur ils, On les perçoit bleu, rose dans une certaine position, euh, orange, vert dans une autre position Donc voilà je, je les trouve vraiment très sympas. donc voilà quand on en a bien sur tout l'ongle on va à nouveau pouvoir catalyser voilà une fois que ma main a catalysé donc j'avais préparé euh, un mélange donc, de blanc laiteux pour faire euh, ma, euh, donc, mon autre main et on voit bien la, la différence donc là ils sont vraiment beaucoup plus plats comparé à ici où euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus courbé. Je vais vraiment vous montrer comment faire ça facilement. Donc euh, voilà, j'avais fait mon petit mélange. Comment je l'ai fait Ah, avec mon petit chouchou, le Magic Gel Clear. Il est vraiment super ce gel. Pourquoi est-ce qu'il est génial Parce que dans le pot, il est vraiment dur. Quand on l'applique sur l'ongle, il va devenir mou. On va pouvoir bien le travailler. Et dès qu'on arrête de le travailler, il redurcit. C'est juste magique, il ne va pas couler ou quoi, ou très très peu. Et donc, du coup, c'est un gel magnifique. Et comment est-ce que j'ai fait Tout simplement, bah, j'ai pris un petit peu donc, de, euh, de ce gel. Voilà, simplement. D'ailleurs, il se travaille très bien au fil aussi. On vient le déposer. Et je viens utiliser un petit peu donc de du gel paint. Voilà, J'en mets un petit peu à côté. Et je vais venir simplement les mélanger, les travailler ensemble jusqu'à obtenir la couleur désirée. Si c'est trop blanc, on rajoute du transparent. Si c'est trop transparent, eh bien on rajoute du blanc. C'est très très simple. Là, ma couleur est un petit peu plus blanche celle-ci que celle-ci, euh, donc ça veut dire que je devrais rajouter, j'ai mis un tout petit peu trop de gel paint blanc. C'est vraiment, voilà, vous, vous créez la couleur que vous voulez. Et là, je suis sur du blanc laiteux, mais on peut vraiment prendre euh, prendre cette base de, de, gel, de magic gel pour finalement créer tous les gels qu'on souhaite, hein, euh, avec du rouge, du vert. Là, j'ai sorti plein de nouveaux euh, gel paint qui permettent vraiment de faire des gels de couleur avec plus ou moins d'opacité, plus ou moins de transparence donc ça c'est top une fois qu'on a fait ça on va prendre donc un petit pinceau et on va l'appliquer sur l'ombre Voilà. donc là j'utilise un pinceau hein, que vous retrouverez d'ailleurs sur le site également et donc je vais venir prendre mon gel que j'ai préparé J'en prends un petit peu sur mon pinceau et ce que je vais faire c'est que je vais euh, finalement bah, en mettre sur l'avant de manière assez fine. Et je vais remonter jusqu'où je veux avoir mon dégradé. Alors là c'est sûr c'est plus simple quand on a déjà une, une base en dessous. Quand on fait un remplissage et qu'on veut la même chose voilà c'est un peu plus simple. Mais sinon il n'y a pas vraiment de, de difficulté hein. On va vraiment chercher à faire se dégrader sur le haut de manière assez sympa. Donc je vais en rajouter encore un petit peu pour venir fondre. Alors ça c'est l'inconvénient un peu, c'est qu'on va devenir, venir fondre euh, ce qu'on avait en dessous. Donc il faut plus qu'on ait quelque chose de trop net. Donc on va comme ça venir le flouter. Et on va tirer. Et en amont alors là il y a deux possibilités soit directement dessus on va venir mettre beaucoup d'épaisseur de gel mais des fois c'est pas vraiment facile euh, à travailler ou si vous êtes voilà plus familière avec ça euh, il y a la possibilité d'utiliser les pop -its. alors moi je sais que le pop it euh, taille 1 correspond à mon pouce le taille euh, 2 par exemple si je j'essaye de de l'appuyer dessus, on va voir que je vais être obligée d'appuyer beaucoup trop fort pour qu'il s'adapte à mon ongle et même si, si finalement il s'adapte une fois que j'appuie très fort tout le produit va ressortir, c'est pas l'objectif donc en fait je vais vraiment prendre un pop qui est un peu plus large et je vais même pouvoir le retravailler un petit peu si nécessaire pour vraiment avoir la forme que je souhaite une fois que c'est tout bon, et eh bien simplement je vais venir prendre du gel dans mon pop-it, voilà, tout simplement et je vais venir le placer sur mon ongle. Alors là, j'en ai pris un peu beaucoup. Je vais en enlever un peu. Je me dis toujours que mon pouce est large, mais finalement, il n'est pas si large que ça. <rire> voilà, donc là, je l'ai juste pris comme ça. Vous pouvez le prendre aussi avec, avec le pinceau. Il n'y aura pas de souci. Donc, on vient le placer. C'est pas grave hein, s'il y a du produit qui ressort. L'objectif va être de... Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un peu de blanc sur le côté. Je crois que je suis venue racler. Oui, mon gel le paint sur le côté. Bon, c'est pas très grave. C'est des choses qui peuvent arriver. Euh, donc, ce que je vais faire... Vous voyez, j'ai un peu plus de, de blanc ici. Je vais juste le mélanger un petit peu. Voilà, je le mélange un petit peu. Euh, donc, c'était de ce côté-là. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça s'est remélangé assez rapidement. Voilà, donc... Cette fois-ci c'est la bonne. On va venir le placer et on fait en sorte d'avoir suffisamment de matière sur l'avant. On veut vraiment avoir quelque chose de très épais sur l'avant. Ça c'est quelque chose qui va être important et on va essayer de le placer légèrement vers le haut pour avoir quelque chose de bien plat. On peut faire ressortir un peu de matière sur le haut également. Mais attention, ça doit pas glisser. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'utiliser une petite lampe euh, qu'on accroche pour pouvoir venir faire catalyser juste comme ça votre ongle. Je vous montre tout de suite. Donc voilà ma petite lampe que j'ai déplacée du coup entre temps. Je vais l'allumer. Voilà, donc en cherchant ma lampe, bah, mon pop-it a glissé de mon doigt. Donc on recommence. On va le refaire. Alors, voilà, je refais une petite mise au point. On va repositionner bien. On va vérifier qu'on a toujours assez de matière. Je le remonte assez haut. Je vérifie par le dessous. Je le remonte bien. Voilà, de, de telle sorte à ce qu'il soit aligné avec mon ongle. Dès que c'est tout bon, je fais ressortir un peu de matière et je vais venir rapidement le faire catalyser. Voilà, bouger un peu ma lampe, refaire une petite mise au point. Vous voyez que rapidement ça va prendre, hein. très, rap très rapidement. Donc je catalyse bien par au-dessus, et après je vais également catalyser un petit peu par en dessous. Là, par en dessous, on voit que c'est très épais. Et finalement, c'est ce qu'on veut. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner Mais en fait, euh, on va se baser sur ça pour ensuite avoir notre C-curve qui va être parfait. Donc ça, c'est vraiment une technique qui va vite, qui est très pratique pour, euh, pour réussir ce genre de pose sans trop de l'image. Voilà, une fois que ça a bien catalysé soit on peut faire, enfin je, je catalyse on va dire une trentaine de secondes comme ça euh, on peut le faire encore catalyser dans la lampe si on le souhaite si on a l'impression que bah, c'est pas suffisant, on peut toujours le catalyser dans la lampe, alors attention à ce que notre euh, notre pop soit placé vraiment bien droit c'est à dire il faut pas qu'il soit placé trop d'un côté ou trop de l'autre, hein. il faut vraiment qu'il soit bien aligné avec notre ongle voilà retirer le chablon il suffit de pincer vous voyez que ça se décolle très facilement voilà euh, donc là voilà il y a pas mal de matière à ce niveau là mais c'est pas très très grave puisque ensuite on va venir relimer cette partie ce que je vais faire par contre c'est venir combler un tout petit peu encore le haut Alors je vais prendre un petit peu de gel sur mon pinceau je viens encore égaliser à ce niveau là Donc ça ce sera important pour la suite une fois qu'on aura légèrement égalisé, on va pouvoir recatalyser. Donc attention de bien aller euh, chercher dans les creux. Alors moi j'ai presque plus de gel là. Je vais devoir en refaire un petit peu. Mais bon, Je pense que pour ce doigt là, ça devrait encore suffire. Donc on va bien bien bien jusqu'au bout. On essaye de, de rattraper un petit peu le, le dénivelé à ce niveau là. Et quand c'est plutôt bien, eh bien, on va bien à nouveau catalyser. Voilà une fois que mon ongle a catalysé je vais reprendre juste un petit peu donc, du Magic Gel Clear. Juste un petit peu, hein, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, juste pour venir protéger mes petits, euh, mes petits pigments sur le haut. Vous voyez que c'est très rapide. Je, je comble encore un petit peu ici sur le haut et je catalyse à nouveau. Donc, maintenant mon ongle a catalysé et donc il y a une chose importante que vous devez savoir à ce stade. Je vais vous faire un petit dessin. Alors, un bombé classique, comment est-ce qu'il se présente Et bien, simplement, donc vous avez votre doigt ici avec votre plaque d'ongle là. Et donc, euh, lorsque vous faites un bombé, vous allez donc euh, rallonger votre ongle et le bombé va se situer à peu près ici. Et donc ensuite, va redescendre vers l'avant progressivement. Voilà le bombé. Pourquoi est-ce qu'on fait ce bombé là, cette épaisseur là Pour avoir justement euh, un, un pare-choc si on veut. C'est-à-dire que ça va venir absorber les chocs lorsqu'on se cogne l'avant de l'ongle. Lorsque voilà, on, on utilise ses ongles finalement un peu au, au quotidien. Euh, et sur l'avant on a quelque chose qui va être plutôt droit. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde son ongle pardon pour la mise au point, de l'avant, euh, on a un ongle qui va être relativement plat. Lorsqu'on fait un ongle qui a un C-curve plus important, c'est-à-dire sur l'avant on a ce C plus important, en fait le bombé ne va pas se trouver ici et on ne l'appellera plus bombé mais on l'appellera Apex. Alors j'entends souvent des gens euh, prendre le terme de bombé ou d'apex un peu dans tous les sens, mais en principe, euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu ça. L'apex va être, euh, c'est le terme qu'on utilise dans les formes, dans les formes, euh, voilà, un peu plus travaillées, un peu plus ce qu'on appelle forme artistique ou forme moderne. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir euh, donc le bombé au milieu, on va mettre la matière plutôt vers le haut vers la cuticule et ensuite on aura quelque chose de totalement droit on aura une parallèle de côté totalement droite également et de l'avant on aura donc ce C-curve donc là je l'exagère un petit peu hein. et donc on aura cette forme là au niveau des ongles donc le dessus doit être totalement lisse c'est à dire que euh, il va pas devoir remonter vers le haut ni redescendre vers le bas, on peut pas faire non plus un mix entre les deux. D'ailleurs ça je l'ai expliqué en long, en large en travers, puisque j'ai remis à jour encore aujourd'hui, euh, ce matin même, la formation donc de niveau 1, la formation professionnelle, où je vais je vous fais plein de schémas comme ça pour vous expliquer plein de choses. Là c'est vraiment un élément parmi tant d'autres, mais où je vous explique justement la différence entre euh, toutes ces choses là et tout, et où je vous explique justement. Euh, ben voilà ça entre autres avec plein d'autres choses et donc ici là on, on a donc l'ongle naturel hein, bien évidemment donc là hop on va devoir faire un une sorte de, de triangle ici voilà, si, si, si on prenait la, la ligne tac, tac tac intérieur donc on a une sorte de triangle c'est à dire que l'ongle va pas être limé droit comme ça puis d'un coup on aurait un décroché parce que là du coup on fragiliserait ce niveau là là on va plutôt avoir euh, un dégradé qui va se faire donc plus fin sur la pointe et plus épais pour rejoindre l'hyponicium, l'hyponychium qui est la petite peau euh, qu'on a tous ici qui euh, vient souder finalement notre plaque d'ongle à notre euh, à notre doigt. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, j'ai fait deux heures de cours ce matin pour rajouter euh, 20 éléments d'erreur que vous faites régulièrement euh, bah dans, dans les poses que je vois. Et donc du coup, on décrypte ça en détail. Mais là, pour moi, c'était important de vous le montrer. Pourquoi pour vous expliquer pourquoi j'ai rajouté donc ce gel transparent sur le haut, en essayant justement de faire ce dégrader, en venant récupérer euh, bah, ma ligne droite sur le dessus. Et maintenant, je vais vous expliquer comment limer tout ça. Et vous allez voir que lorsque on a bien fait les étapes, c'est-à-dire de rallongement et de, euh, de comblage, j'ai envie de dire, et eh bien là, ce sera nettement plus simple de faire la suite. Donc on va prendre un carré de cellulose, un peu de cleaner, on va enlever le film de dispersion parce que sinon on va venir encrasser notre lime, c'est pas l'objectif du tout. Et là, donc, on va prendre la lime Your Nails, donc il y a un, un grain plus effet plus épais, un côté plus épais et un côté plus fin, donc comme vous pouvez le voir c'est un grain 100-180 100, 100 c'est plus épais, 180 c'est plus fin, et 240 c'est encore plus fin, qui dit plus fin dit hein, l'image euh, très léger avec peu de stri. donc la première étape va être ben, d'enlever un peu ce, ce surplus de produit si on veut qu'on a ici donc pour ça, très simplement, hein, on vient placer, hein, toujours comme si on tenait un peu une cigarette, bien que je voilà, je suis pas fan de ça mais voilà euh, c'est pour vous montrer un peu le, la technique et ensuite on, va, on vient relimer toute cette partie là qui en principe hein, voilà vous voyez ça part facilement hein. on n'a pas trop de difficultés à retirer cette partie encore une fois si vous voulez avoir des précisions sur le l'image voir comment se passe la formation avant de vous décider ce qui est totalement normal je vous ai fait une formation d'une semaine gratuite sur mon site et donc du coup bah, profitez en je ne sais pas combien de temps je la garderai parce que régulièrement je change un petit peu ce que je vous propose j'ai euh, comme ça des formations que je vous proposais par le passé que j'ai arrêté de donner donc euh, voilà elle est vraiment plutôt sympa donc euh, n'hésitez pas à aller la voir on reprend un petit peu les parallèles pour pouvoir enlever voilà les petites barbes sur le côté on reprend également l'avant de l'ongle je veux pas un ongle aussi long donc, euh, donc voilà je vais le, le raccourcir par contre je vais le raccourcir dans un deuxième temps avant ça là on peut voir que mon chablon euh, pas mon chablon mon ma, ma forme je l'ai Enfin, mon pop-it, je l'ai placé un tout petit peu trop vers le haut. Elle a dû glisser un tout petit peu quand j'ai catalysé. Donc, simplement pour rectifier ça, on va voilà. On peut euh, suivre la forme naturelle en venant placer euh, la lime bien à plat, et c'est ce qu'on appelle le limage diamant. Ça aussi, je vous en parle. Je vous en parlais donc euh, dans une formation que je vous proposais gratuitement, et bien évidemment, on parle beaucoup aussi dans la formation pro. Voilà, on vient juste relimer par dessus alors là je relime juste parce que justement je l'avais placé un peu trop haut euh, mais sinon il n'y a pas forcément besoin de le faire voilà on vient rectifier la cuticule alors plutôt avec le côté fin et là donc le côté arrondi de la lime est plutôt sympa parce que ça va bien venir suivre euh, l'ongle bah, la, la cuticule hein, et on va pouvoir vraiment bien travailler comme ça sans abîmer la cuticule. Dès qu'on a quelque chose qui va être plat sur le dessus et euh, donc avec un joli apex on va pouvoir passer à l'avant. Alors, qu'on soit bien d'accord, on peut faire aussi cette forme en C-curve avec euh, donc du coup un chablon. Hein, ce serait possible aussi. Là, vous, je voulais vous montrer la technique pop-it parce que je la trouvais intéressante. Donc, on va allumer notre ponceuse. On va la monter donc à 30-35 000 tours. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps sur euh, l'avant. Et on va raccourcir dans, donc, notre ongle à la longueur qu'on le souhaite. Là, j'ai pas un ongle très long. Hein. Donc je vais raccourcir à la même longueur à peu près. Donc voilà, avec le vraiment le centre ici de mon de mon embout, je vais venir raccourcir. Je vais appuyer comme ça. Vous voyez que j'avance. Ah, c'est du blanc sur du blanc. Désolé. Je vais venir comme ça avancer et faire l'avant de mon angle. Si je vois que c'est trop long, hop, je reprends un petit peu et je vais affiner sur quelques millimètres encore une fois. On n'hésite pas non plus à venir contrôler si c'est la bonne longueur, on ne veut pas raccourcir trop court. Là j'y suis bientôt, hein, on n'est pas loin du tout, donc je vais juste rectifier encore un tout petit peu. Et je sais que j'y suis presque. Et là je vais arriver vraiment à quelque chose qui va être intéressant. Intéressant dans quel sens Dans le sens où je vais avoir quelque chose de très épais sur l'avant comme vous pouvez le voir c'est très très épais et c'est ça qui m'intéresse c'est que là maintenant je vais pouvoir venir l'affiner par en dessous en venant pencher légèrement donc pas trop droit, hein, légèrement pencher ah, c'est dommage que j'arrive pas à tourner mon doigt de telle sorte que vous le voyez mieux moi je le vois vraiment bien là et je vais venir comme ça creuser par en dessous Pour affiner progressivement vous voyez que là j'arrive pas à vous le montrer peut comme ça <rire> c'est je veux vraiment je crois que je vais me mettre carrément debout pour que vous voyez bien et je vais refaire la mise au point enfin, la mise au point je veux pas trop Donc, voilà on vient bien comme ça creuser l'ongle Alors, cet embout, hein, comme euh, tous les produits que j'utilise, vous les retrouvez sur la boutique Kiernails. Euh, donc, c'est .fr à la fin, tout simplement. Voilà. Et pour l'épaisseur, alors, on veut l'épaisseur d'une carte de crédit. Alors, c'est vraiment pas très épais, une carte de crédit. Hein. Donc, ne me faites pas des ongles très épais à l'avant. On veut quand même quelque chose de très fin. De toute façon, là on viendra encore mettre la finition donc on gagnera encore un petit peu en finesse euh, en, en épaisseur si c'est trop fin Pardon. voilà donc là j'ai vraiment fait quelque chose de très très fin sur l'avant vous voyez j'essaie de voilà le bouger progressivement pour que vous voyez vous voyez que l'épaisseur qu'on avait qu'on avait avant et l'épaisseur qu'on a maintenant ça n'a plus rien à voir et maintenant donc je vais pouvoir quand même rectifier un tout petit peu encore voilà juste venir rectifier un petit peu si besoin hein. c'est pas une obligation mais je préfère toujours remettre un petit coup de lime sur l'avant en plus que je viens rectifier par rapport à la longueur Bon bien sûr hein, on vérifie si, si ça reste toujours très fin sur l'avant. Ici c'est le cas, c'est vraiment très fin. Et donc du coup ce qui qu me reste plus qu'à faire, bah, parce que là du coup c'est déjà quasiment fini. Hein, euh, et on voit qu'on est sur un ongle très esthétique. J'ai quasiment plus rien à faire là. En termes de l'image, hein, vous voyez que c'était pas très compliqué. On hein. me dit là, je viens juste encore reprendre un tout petit peu mes parallèles pour. Euh, voilà, je veux quelque chose qui soit vraiment pas trop épais en termes de parallèle et ça on ne pourra plus le faire ensuite donc je préfère le faire maintenant tout de suite donc voilà j'ai repris mes parallèles j'enlève un petit peu ma poussière voilà et je vais euh, donc passer mon cleaner avec un carré de cellulose pour venir enlever toute la poussière et on viendra passer la finition. Donc, on va venir utiliser la finition Shiny, le Top Coat Shiny, qui va nous permettre euh, ben d'avoir ce, ce côté très brillant aussi sur euh, notre pose. Donc, on l'applique pour pousser vers les cuticules sans en mettre de trop. On vient l'appliquer vraiment. Euh, alors finement mais pas trop finement non plus dans le sens où on veut quand même euh, on veut quand même qu'il n'y ait pas de, de petits points de petits stries sur l'ongle on veut que ce soit bien lisse donc si on en mettait trop peu on n'aurait pas une surface bien lisse donc il faut quand même qu'on en mette un tout petit peu plus mais par contre euh, quand on en met trop on va vite fait avoir euh, des, des vaguelettes euh, au niveau de la surface la ligne euh, de lumière là, elle va, voilà, elle va faire n'importe quoi. On va avoir un excès de gel sur l'avant. Donc si tout ça, ça vous arrive, c'est que vous avez trop de finition en général. Ah, donc j'enlève vraiment le surplus. Je fais attention qu'il n'y ait pas de poussière dedans, pas de petits. Euh... Le petit stri, on vérifie bien avec la lumière. Là, je me rends compte que j'ai attendu un peu trop longtemps en parlant que ça a coulé un petit peu sur le côté. Donc là, je l'enlève bien avant de catalyser. C'est important. Je vérifie de l'autre côté également. Là, c'est tout bon. Alors là, en vérifiant, hop, on peut voir là devant qu'il y a un mini creux. Donc, je veux vraiment pas de creux. cest à dire que j'ai un tout petit peu trop de produit sur l'avant. Donc là, hop, je viens retirer cet excès de produit sur l'avant. Et normalement, ça va s'auto-lisser nouveau tout seul. Et là, on n'a plus ce creux, c'est nettement mieux. On vérifie comme ça également. Alors, si jamais le bombé l'apex c'est pas assez important, à ce stade-là, on pourrait remettre une petite goutte ici sur l'apex et vraiment tourner notre ongle pour l'avoir dans ce sens. Et que ça... Cool ici par contre le, le problème c'est qu'on risquerait d'avoir quand même le bombé qui se ferait vers le milieu donc il faut faire très attention de mettre la goutte ici et d'avoir le doigt légèrement relevé mais attention à ce que ça coule pas du coup dans la cuticule c'est vraiment un angle particulier à avoir mais ce serait possible de, de le faire et donc là je vais rapidement catalyser avant que ça coule. Voilà ma main a catalysé mon ongle est à présent presque fini euh, donc là je, avant de, de toucher euh, la, la surface pour voir si c'est tout bon j'attends quelques secondes parce que sinon si ça sort tout chaud de, de la machine ça peut être encore un petit peu euh, délicat donc là je touche à peine je vois que c'est bien sec donc c'est tout bon au niveau du C-curve on voit qu'il est joli qu'il est intéressant Voilà, on a un ongle bien plat sur le dessus. Là, on peut voir que sur le côté, on peut encore relimer juste un tout petit chouïa ici. Donc c'est ce que je fais. Vraiment, je passe un mini coup de lime sur le côté. On voit que là, c'est tout bon. Et euh, du coup, ben voilà, il me manque plus que qu'à mettre l'huile pour les photos, tout ça. Alors moi, j'utilise un petit euh, un petit stick en fait pour ça. Voilà donc en fait je vais pouvoir comme ça venir appliquer juste de l'huile de manière euh, très euh, ponctuelle. Pourquoi Parce que sur une finition comme ça qui va être sans résidu on ne va jamais utiliser d'huile. Donc moi j'applique l'huile uniquement sur le contour de l'ongle pour avoir euh, vraiment quelque chose qui est plutôt sympa. Et là je vais augmenter un tout petit peu la luminosité pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. On a vraiment un contour donc qui est sympa, la forme qui est jolie, la finition qui est bien appliquée et notre C-curve euh, qui est intéressant. Alors là, juste encore un peu de poussière, je peux passer aussi un petit peu avec mon huile que je n'utilise que sur moi, hein, ça c'est important. Euh, sinon, sur cliente, ce que je fais, ça c'est ce que j'ai expliqué aussi dans la ce matin, euh, c'est que je vais prendre un petit bâtonnet, je mets comme ça du, du coton autour et je vais prendre un petit peu d'huile et ça me permet de passer vraiment de manière très précise sur les contours là on voit vraiment que mon ongle est très fin micro poussière ici <rire> je le vois au retour caméra, à l'œil nu pratiquement pas, donc on voit que c'est vraiment très très fin je, on, on voit pas très bien parce que c'est du c'est blanc sur blanc sur l'intérieur donc on voit après, pas très très bien mais voilà on voit que le C-curve est plutôt sympathique qu'il est très fin et que là ça va bien tenir, quand on opte pour un C-curve, il faut savoir que ça, ça absorbe beaucoup mieux les chocs euh, que des ongles en, en bombé euh, classique donc voilà euh, pour euh, pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé que vous aimez cette forme, que voilà ça ça vous paraît plutôt sympa et que vous aurez envie de tester donc dites moi tout ça en commentaire puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si vous le souhaitez vous abonner à la chaîne si c'est pas fait voilà je vous dis à très bientôt bonne journée